Salut, bienvenue encore une fois chers abonnés dans ce nouvel tutoriel. Bienvenue euh, sur Express Pro, nous allons encore découvrir encore une astuce. Et euh, cette astuce c'est comment agrandir une image sans perdre de qualité. Euh, c'est vraiment une astuce qui va vraiment vous aider euh, au moment où vous voudriez par exemple utiliser une image, mais vous voyez que la qualité de l'image n'est pas propice pour que vous puissiez la grandir. Donc ça arrive vraiment dans des fois où vous voyez des belles images, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que ce que vous voulez en faire, l'image est trop petite, la résolution n'est pas grande pour, euh, grand pour, ne euh, pour, pour être utilisée. Dans cette vidéo, nous allons voir comment agrandir l'image, augmenter la résolution euh, sans perdre autant le, la qualité de l'image. Donc, euh, bienvenue si vous êtes la première fois sur cette chaîne. Euh, ici, nous publions quotidiennement des vidéos sur le business en ligne et l'informatique. Donc, si vous aimez cette thématique-là, nous vous prions pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puisque ici, nous partageons chaque jour, euh, chaque semaine, des astuces et des opportunités dans les thématiques de business en et de l'informatique. Donc, pour ne pas rater cette vidéo-là, nous vous prions de vous abonner, d'activer la notification pour recevoir nos vidéos chaque fois que nous publions. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais vous montrer un petit navigateur un navigateur qui s'appelle Brave, dans nos prochaines vidéos, je vais vous présenter ce navigateur, c'est vraiment génial, donc, euh, mais ce n'est pas la raison de cette vidéo. Euh, L'outil que nous allons utiliser, c'est un outil gratuit, hein, dans cette vidéo, nous allons voir un outil gratuit qui va vous permettre de résoudre ce problème, de, de vos, vos, vos images sans problème. Hein. Parce qu'il y a certains qui le font avec Photoshop, il y a certains qui le font avec des, des logiciels payants. Mais ici, nous allons le voir gratuitement. Donc, euh, si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez utiliser cette astuce-là pour euh, agrandir vos photos et les utiliser comme vous voulez. Donc, euh, pour ne pas tarder, nous allons voir l'outil. C'est un outil gratuit. Donc, si vous voulez, je mettrez le lien de, du site dans la description, donc ne vous en faites pas. Donc, le site s'appelle All Image In Layer. Donc, euh, c'est un site anglais, vous voyez, donc, les anglais sont vraiment géniaux hein. Donc, euh, pour ne pas tarder, vous voyez, c'est trop simple. Euh, une fois sur le site, vous, vous, allez vous inscrire. Moi, je me suis déjà inscrit. Vous, vous allez vous inscrire sur le site. Hein, euh, vous allez vous inscrire et une fois inscrit, on va vous demander de confirmer votre adresse, ce qui est basique, comme tous les sites. Hein. Donc, une fois que vous avez, vous avez confirmé votre adresse, vous allez uploader votre image en cliquant ici. Tout d'abord, nous allons regarder d'abord l'image de base que nous allons utiliser. Nous allons voir la qualité et après voir le résultat après d'avoir euh, uploadé cette image-là sur euh, le site en question. Donc, je vais vous montrer l'image. Voici l'image, vous voyez. Euh, voici l'image. Donc, vous voyez, c'est une image qui n'a pas tellement de qualité. Il hein. y a du fou dedans. Et quand, quand vous voyez, vous voyez en même temps que c'est une image qui est pixelisée. les est pixel, Hein, se, font, se font voir hein, donc euh, je vais vous montrer ça de, de près vous voyez que c'est une image qui n'est pas très très très très euh, d'une bonne qualité vous voyez donc euh, si on essaie d'agrandir non, non, vous voyez que il y a les pixels qui se font voir donc ce que nous allons faire c'est d'uploader cette image là sur le site en question pour voir le résultat final donc euh, nous allons aller sur le site rapidement. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ne vous en faites pas. Je vais aller sur le site. All Image InLayer. Donc, vous cliquez ici. Et vous voyez, il y a une petite précision que j'aimerais apporter. C'est que l'image que vous devrez uploader doit avoir des formats tels que le JPEG et le PNG et maximum au maximum 5 Mbps ouais, donc, euh, et avec une résolution de 1200 x 1200 donc euh, c'est tout à fait normal parce que euh, si vous avez une image vraiment qui n'a pas qui n'est pas de bonne qualité euh, c'est vraiment euh, l'image doit être en bas de 1200 x 1200 résolution donc ça c'est normal donc une image qui a déjà une résolution plus grande que cette euh, dimension-là, vraiment est, est déjà d'une bonne qualité. Ouais, donc, c'est normal. Donc, euh, il faut respecter euh, vraiment euh, ce critère-là. Donc, euh, nous allons prendre notre image. Vous voyez, cliquez sur ça. Vous pouvez faire glisser-déposer aussi. Hein. Bon, moi, je préfère aller directement. Euh, je choisis ça. Donc, euh, moi, j'ai laissé ça sur le bureau. Donc je vais aller sur le bureau chercher l'image donc tu viens ici hein, je prends l'image je l'ai nommé exemple pour servir d'exemple donc euh, je vais essayer de le choisir rapidement euh, image exemple ouais c'est ça donc euh, un exemple bon. ouais, donc donc euh, l'image va tout charger ouais donc c'est déjà chargé c'est rapide hein. c'est vraiment rapide donc on clique sur start <coughs> Donc que je start. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue et donc euh, très rapidement hein, on termine. Donc voyez, ouais, donc euh, ils sont en train de charger hein, euh, l'image. Donc euh, et dans quelques minutes, le résultat serait prêt. Donc vraiment, je vous invite à vraiment aller visiter ce site. Hein, surtout si vous avez des images que vous voulez utiliser sur Instagram, les réseaux sociaux, mais vous voyez que les images n'ont pas de bonne qualité. Euh, c'est vraiment une opportunité à, à ne pas rater. Donc, c'est gratuit et vous n'avez rien à perdre. Ok, donc, l'image est déjà prête. Donc, euh, l'image est prête. Donc, euh, nous allons télécharger ça. Vous voyez, donc, dans l'autre. Vous voyez, donc, on va télécharger. Vous allez voir le, le rendu. Vous voyez, waouh. Vous voyez, donc, vous voyez, donc, le résultat. Vous voyez, donc, euh, si vous voyez, vous voyez que le résultat est vraiment... Euh, c'est vraiment comparé euh, hein, comparé à l'ancienne ouais c'est c'est vraiment un bel résultat donc euh, ouais donc il veut montrer le l'ancienne euh, ouais donc si on voit ouais, que l'image est maintenant d'une très bonne qualité ouais, donc, Ouais, donc, je vais vous montrer euh, l'image originale. Donc, hein. si, si vous voyez ici, vous voyez qu'il y a du flou, il y a oui. les pixels qui se font voir. Vous voyez non. Donc, euh, si c'est l'image or originale, ça. Hein. Et vous voyez l'image, euh, après le résultat, je vais vous montrer. Euh, non, non, non. L'image... Vous donc euh, vraiment, c'est vraiment très bien, c'est vrai, vous euh, voyez qu'il y a une nette différence, voyez ouais, donc euh, c'est vraiment un outil vraiment performant. Donc je vous invite à aller hein, utiliser vraiment cet outil là, c'est gratuit, hein, c'est gratuit donc euh, allez l'utiliser et bon cette vidéo prend fin ici. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui ne va pas durer, donc c'est pour vous montrer le status là. Vraiment, vous, vous en aurez besoin dans des situations telles que je l'ai cité ici. Donc, cette vidéo va prendre, va prendre fin ici. J'invite encore, je vous invite encore, si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, ici, nous publions chaque semaine des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc si vous aimez cette thématique ne vous en faites pas tout ce que vous avez à faire c'est de vous abonner d'activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos car nous allons encore publier des vidéos pleines de valeur, des vidéos pleines d'artistes, des vidéos qui vont vraiment vous apporter de la valeur donc pour ne pas les rater abonnez-vous activez la notification et si cette vidéo vous a plu vraiment euh, vous pouvez nous soutenir avec un petit like ça ferait plaisir merci beaucoup et on se dit encore à la prochaine